Je restais sans voix. Milly lisait tellement bien. Elle avait tellement bien lu cette légende que j'en avais presque oublié l'essentiel. Tino, ça va Tu as l'air choqué Oui, oui, t'inquiète. C'est juste que tu lis très bien. Merci. C'est définitif. Elle est parfaite. Bon, pour revenir à la légende, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait nous aider. Euh, mais, mais si, si, si. Euh, il suffit juste qu'on trouve la licorne. C'est une légende, Tino. C'est vrai. Mais on a vu une licorne en revenant. Et ce n'était pas la première fois que je la croisais. Je l'ai dit, ce n'est pas une vraie licorne. Bon, c'est vrai qu'elle est têtue. Mais quand même parfaite. Moi, je suis sûr que si. De telles concordances avec la légende ne peuvent être de simples coïncidences. Vous avez où ça, jeune homme Ah Eh, calmez-vous, voyons J'essayais de trouver d'où venait la voix. Pas ici, regardez par la fenêtre. Je tournais la tête vers la fenêtre. Je vis d'abord que la nuit était tombée. Puis j'observais derrière la fenêtre une chouette. Je m'arrêtais deux secondes sur elle, puis cherchais autre part. Non, non, tu n'es pas fou, c'est bien moi qui te parle. Mais, mais, c'est impossible. Une chouette qui parle, c'est impossible. Mais, mais, mais, si, si, regarde. Tu l'as entendu tout comme moi. C'est comme dans la légende. Effectivement, jeune homme. Tu as tout à fait raison, je suis la chouette dont parle la légende. Mais, mais, mais c'est impossible. Pourquoi, comment, ce n'est qu'une légende. Tu l'as pourtant dit. Une légende s'appuie sur des faits réels. Tu vois, j'avais raison. Vraiment têtu. Et, et la licorne Elle n'a pas pu venir jusqu'ici. Elle était beaucoup trop repérable. D'ailleurs, c'est un mal. il faut dire il, sinon elle et il, il se vexent. C'est impossible Eh ben si, regarde, la chouette est bien vivante, il est le corne que l'on a croisé aussi. Je l'avais bien dit. Bon, d'accord, tout cela est réel. Et alors Et alors Monsieur la chouette Je m'appelle Edwidge. Oh, quel nom original <rire> Et en plus, il est blanc. Pff, pff, pff. Oh, c'est bon, hein Et puis je porte ce nom depuis plus longtemps. Je rigolais, ne vous énervez pas. Oui, mais bon, c'est embêtant et j'en ai marre d'entendre ce nom partout et de croire qu'on m'appelle. Désolé pour vous. Bon, euh, sinon je pourrais poser ma question Vas-y, Chino. Avez-vous des explications qui pourraient nous aider à comprendre où sont nos sapins Je sais où ils sont, mais je ne peux rien vous dire. Vous devrez le découvrir vous-même. Hein Mais pourquoi Je connais le futur, mais je ne peux le dévoiler. Cela pourrait changer bien les choses. Ouais, dites plutôt que vous n'en savez rien. Sinon, il va vous falloir récupérer de la poudre magique. Hein, hein Quoi, Quoi Eh bah ben, oui, qu'est-ce que vous croyez On ne vole pas comme ça dans les airs mais la légende raconte qu'il suffisait de monter sur la licorne C'est vrai, mais, les deux... mais euh, il est devenu susceptible depuis le temps. Il refuse d'être monté comme un vulgaire canasson. C'est du grand n'importe quoi Dommage, j'aurais adoré. Et sinon, où est-ce qu'on va trouver cette fameuse poudre magique Plus c'est vieux, mieux c'est. Bonne chance à vous Attendez